Le plein d'essence, s'il vous plaît. Panier essence, t'as le joli pied, t'as qu'à marcher. Ok, alors je suis partie, sans fortune ni gasoil, le carburant de l'esprit. La Guadeloupe à fond, calembour et compagnie. chaloupé, décollage, aller virer pays. Papillonnage, coulis, descendant à pied, ton cœur d'or, pas argent au port. Tout en boue, une pillarde, près d'une boire, butinée, le trésor. Oui, j'ai un grain, je sais, j'ai besoin de renfort, à ta fleur d'épée, mais tu m'as dit. Va faire, faire un tour, tour et reviens tard, plus tard, tard qu'après la nuit. La nuit. Tant ça, on est quel jour Ça calme un type à tête d'anglais m'a fait... J'ai je Jeudi, je me sens pas kawan Dans, Dans un, un entier, Ton paradis, c'est pas des pommes, c'est du piment. a pas d'amour, que des tourments. Ton paradis, c'est pas des pommes, c'est du piment. D'amour et de tourments. Ce TD, ton déshonneur, trop pressé de cluny, Ta pointe noire, tu m'as tiré, tiré la langouste. Langue. Ah, Va faire le pitre à la pointe avant que Marie s'appelle les condés, qu'on m'abrève en champagne. Y'a plus de pinot, Gistel, courant vers les abîmes dans les ravines, je danse à biguine. J'ai touché les grands fonds et Kéovin et Mornalou Liquide, où sont passées mes rimes Je peux pas rentrer dans le moule sans m'effriter. Y'en a marre, gaillard Je tire comme un bœuf sur un planteur Et toi t'es. Comme un cabri, tu bondis, Je te poursuis dans la salle Je ma grande pays de la canne. Le rhum n'arrange rien. Je pense gosier, comme dit François, je suis pas un saint. J'ai mon paradis, pas des pommes, c'est du plaisir. Y'a pas d'amour, tout que des tourments d'amour et de tourments, sans étroits rivières m'a brassé dans le courant distillé, disloqué Quel boucan j'ai ramé au biche sur ton cul de sac, main dehors, j'ai pris la côte sous le vent. T'es une bien plus que Madeleine T'es malandu. Tes vieux habitants sont lamentins dans les vapeurs à bouillant. Sacré. Quel calvaire la retraite, sans courant je me sens usé. À me faire bananier par tes beaux yeux, je vais encore finir gueule grand goût, à essayer d'exister tout ça. Madame Coco reste dans ton trou l'enfer, moi je vois le phare, je te sers la lumière. Au bout. Noir patate, patate histoire d'rap pirate pirat, mon paragraphe, pas des pommes c'est du plaît Y'a pas d'amour, tout que des tourments, loin Baraboo, pas des plaire. pommes c'est du tourment, d'amour et de tourments, tapit pam patate, tapit tout plat, depuis j'entends les tambours qui sont marqueurs, les répondeurs martèlent, que je vais encore finir à carénage dans un barrage contaminé, ou au Bologne, le bois bandé. Épuisé par la traversée, je pose mon bouli sur une souche française, la souche. Zemmour, excusez. J'en souffris hier, j'étais au top, mais ça finit toujours par exploser. Ma désirate, s'il te plaît, mon petit arbre de paix, viens, je t'offrirai un château à la pointe. Quoi, de rare, Allez, bois vent Il reste un fond, merci. J'ai mon paradis, pas des pommes, c'est du il Y a pas d'amour, que des tourments. Loin à pas des pommes, c'est du de Je cannais, de le petit canal à J'ai la paradis, à des tours, la rue à des tours, la rue à des tours, pas d'amour, à Loin tours, la pas des tours, de dans tes tourments d'amour, des à des il pas, des tourments des